La leçon d'aujourd'hui concerne les synonymes. Nous allons découvrir ce qu'est un synonyme et pourquoi on doit les utiliser. Quand on parle, on évite de redire la même chose. Par exemple, si je dis « Voici Marie, Marie a deux ans ». Hum, ça sonne mal, Marie deux fois alors, ce que je fais, je dis « Voici Marie, elle a deux ans ». Tu vois, tu as l'habitude déjà d'utiliser un synonyme, même si c'est un pronom qui remplace le mot « Marie », comme ça, tu ne le dis pas deux fois. Donc, aujourd'hui, nous allons voir que les synonymes sont un peu plus que des pronoms. Nous allons parler des synonymes en détail. Qu'est-ce qu'un synonyme En fait, un synonyme, c'est un mot qui a le même sens qu'un autre, par exemple, si je dis « manger », je peux aussi dire « consommer ». Si je dis « énervé », j'aurais pu remplacer par « agacé ». Et si je dis « riche », je peux aussi dire « fortuné ». Mais les synonymes, ils sont un peu comme les faux jumeaux. Faux jumeaux parce qu'ils se ressemblent, mais ils n'ont pas exactement la même signification. Tu vois, ils ont chacun leur nom et chacun leur personnalité. Si je dis voir et regarder, ils ont pratiquement le même sens. Mais écoute la nuance. Alors, quand je regarde, j'ai besoin de concentration. Quand je regarde un film pour savoir ce qui se passe, mais quand je vois, c'est quelque chose qui passe juste devant moi, comme le chat qui est passé et que j'ai vu, c'est la même chose pour écouter et entendre. Là, maintenant, je te parle, tu écoutes la leçon, tu me prêtes attention, mais si quelqu'un t'appelle, tu l'entends t'appeler. Tu vois, ce sont ces nuances qui sont super importantes. Avec les synonymes, on fait attention au message que l'on veut transmettre et il faut aussi respecter le niveau de langue. Ainsi, si tu parles d'un autre enfant qui est dans la même salle de classe que toi, tu peux dire camarade, copain ou pote, mais ça dépend à qui tu parles. Si tu me parles à moi qui suis ton professeur, tu me diras ton camarade. Si tu parles à tes parents, tu peux dire copain. Et si tu parles à tes amis, tu peux dire c'est mon pote. Il faut faire attention à qui on parle, le niveau de langue qu'on utilise. C'est la même chose pour voiture. Tu peux dire voiture, automobile ou bagnole. Les mots, ils ont presque la même signification, mais il y a des nuances. Pourquoi employer les synonymes? Les synonymes, ils servent à éviter les répétitions dans un texte. Exemple, elle m'a dit que je pourrais sortir quand j'aurais fini mes devoirs, mais je lui ai dit qu'il serait certainement trop tard. Euh, dire, dire, dire, trop de répétition. Alors, dans chacune de ces phrases, le verbe « dire » est utilisé, mais on peut le remplacer dans la seconde phrase par le verbe « répondre » afin d'éviter la répétition du verbe « dire ». Ta phrase, elle peut devenir « Elle m'a dit que je pourrais sortir quand j'aurais fini mes devoirs, mais je lui ai répondu qu'il serait certainement trop tard. » Les synonymes, ils servent aussi à être plus précis. Tu te rappelles, il y a des nuances. Donc, tu peux ainsi éviter d'abuser ou d'utiliser les verbes comme « faire »,« être » et « avoir ». Parce qu'on les entend tellement ces verbes-là. Alors, si tu veux dire Papa qui fait de la peinture, on va éviter de dire faire de la peinture et on va dire peindre. Papa peint un tableau. Alors, ton oncle, il a des motos. Mais on peut être plus précis. Mon oncle, il possède deux motos. Et faire une photo? Eh ben, on se fait photographier? Mm -mm. on est photographié. Alors... On peut dire, dimanche, Pierre nous photographiera au mariage de ton mari. Et si tu vas faire une photo, tu te rappelles, tu prends la pause. Alors, maintenant, nous allons essayer de faire un dance. Christophe Colomb, oui, oui, celui-là qui est arrivé en Haïti un 5 décembre. Donc, si on veut parler de son histoire, on va dire Christophe Colomb arriva en Haïti avec trois bateaux, le 5 décembre 1492. C'est trois. Ça plaît, la Nina, la Pinta et la Santa Maria. Alors, mon J'ai évité de dire bateau. Mais trois, quel mot tu vas me dire Tu veux réfléchir Eh ben oui. Si tu as dit navire, tu as eu 10 sur 10. C'est trois. navires. ça plaît, la Nina, la Pinta et la Santa Maria. Et puis... Tu pu aussi dire « embarcation ». Ces trois embarcations s'appelaient la Nina, la Punta et la Santa Maria. C'est vrai, il y a des nuances entre bateau, navire et embarcation. Mais pour éviter de dire bateau, ça fait l'affaire. Nous allons faire un exercice très simple. Tu peux le faire dans ton cahier ou alors donner la réponse quand j'ai fini de lire la phrase. Tu dois remplacer le verbe « donner » par l'un des synonymes suivants. Offrir, distribuer, indiquer, expliquer. Voulez-vous me donner l'heure exacte? Peux-tu remplacer «donner » dans cette phrase? Voulez-vous me donner l'heure exacte? Alors, ta phrase, elle peut devenir «Voulez-vous m'indiquer l'heure exacte? » On joue aux cartes. C'est Antoine qui va les donner. On joue aux cartes, c'est Antoine qui va les donner. Ta phrase peut devenir. On joue aux cartes, c'est Antoine qui va les distribuer. Ma marraine va me donner un t-shirt pour Noël. T-shirt, maillot. Hein? Ma marraine va me donner un t-shirt pour Noël. Alors. Ta phrase, elle peut devenir « Ma marraine va m'offrir un t-shirt pour Noël. » Comment fonctionne cet appareil? Je vais vous donner la marche à suivre. Je vais vous donner la marche à suivre. Alors, cette phrase peut devenir « Je vais vous expliquer la marche à suivre. » Est-ce que tu as compris? Alors, pour les quatre phrases, j'ai pu remplacer le verbe donner par des synonymes. Nous avons effectivement utilisé des verbes comme indiquer, distribuer, offrir et expliquer pour avoir plus de précision à la place du verbe général qui était donné. Donc, tu as bien compris que tous ces verbes sont des synonymes. C'est le sens de la phrase qui, en général, te permet de savoir quel est le verbe correct. Si tu ne fais pas attention, la phrase n'aura peut-être pas de sens. Alors, tu as compris Les synonymes, ils sont devenus tes meilleurs amis. Ok. À bientôt. Je m'en vais et bientôt tu auras une autre leçon. Bye.